Pour ça, même, on dit... Voilà, Et moi, Christopher je chef-là. Ah, chef-là, va secondes. Ça faire 6 secondes, chef-là. Je vais aller, chef-là oh Je non chef, là. Je ça déjà, m'habiter dès ma e chef. Pour venir la baguette de la la chef. là. de la de la de la la Vous la Chef de gang ISO, paniqué! Village des dieux, après coup, sérieusement là, mesdames, mademoiselles et messieurs, un citoyen qui comptait faire route, portail, puis s'en tenait avec si pied ou pas bon, pas fait dans son ça. Sénateur, Sénateur Yuri La Tortue, qui se Paulette La Tortue, en ma corde. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est Sénateur qui a gagné une relation ensemble avec Chef de gang Kokorat San Rasta, qui s'est meilleur, qui a opéré dans la commune Gonaïve, localité La Croix-Périsse. Premier ministre Ariel Henry -Ari annonçait 220e anniversaire, fête de rapport pays d'Haïti, pas fêté à Kaye, mais au contraire, il a fait Cap haïtien, dans département nord à peuple haïtien. Mon cher, les autant des raisons qui la cause c'est non non, y pral le fait et de la Franchement, m'a posé tête moine question. Qui les dirigeant nous qui quittés sans honte Qui vend qui kalè l'oreille gronde ça Lagé dans le pays d'Haïti. Bois a fonti posé dans zone métropolitaine, timidement peuple haïtien kidnappé, recommencé à faire si face Dans la coup d'Elma, matin a yo kidnappé un citoyen. Dans la commune Koua de -Bouke, Gang 400 Marozo levé environ 8 chauffeurs, camionnettes qui assurait transport des Bouquets Géral Bataille, nous prend le ou taille, détail. les sous chita confortablement. Foucault Zamy, il faut pas rentrer la kai où c'est yon plaisir. Tout tripotaï, ça, on bon timamite. Sans retirer et sans mettre.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 Nous, t'as des chance de présenter ou y'ont-ils compte ailleurs. Et compte ça qui c'était, papa m'a dit douze petites, mais deuxième n'a passé c'est pour dernier. Merci si à chaque fanatique qui t'a commenté. Réponse dans ces mois février. Un petit cri pour nous voir quand nous gagnons. Maman m'a chargé avec petites. Léo tout parti quitté, mais couilleux commencé grand monde tout tourné dans le pire. Pas hésiter à quitter éléments de réponse par là dans commentaire là. bien aimé, ça fait nous plaisir. En pile, en pile. Pa ou Foucault qui rentrait la caillou pour une autre édition spéciale. Mesdames, mademoiselles et messieurs, j'ai comme t'ai annoncé, panique dans base ISO. La police nationale annoncé peuple haïtien, eh bien, y'aurait direction base 5 secondes qui n'en village. Monsieur Sayo qui gagne drone, qui lançait drone en lait, vous ne pouvez pas à intimider les gens, ils la situation. Mais la police nationale qui prend formation, eh bien, pendant dernier moment, ils ont décrété la permanence, yon dit, faut que vous craiez zone ça. Nous rappelons, nous une opération qui était déjà commencé. Eh bien... Dans le jour là, c'est que Canada livre quatre lots blindés et blindé a est en route pour mener opération en dedans village. En tout cas, la police nationale n'a prêté tonne et n'a suivi. Nous avons besoin de bonnes nouvelles, nous avons besoin de que les ça s'aient nous avons besoin de nous avons 20 sous-bicentennaires, c'est eh bien une nouvelle, ça n'a tendre non mais main. Dégagez ou ren population en service, Ban outil nouvelle ça, nan bon mamite. Mesdames, mademoiselles et messieurs, fok moui di ou nan se passe l'année polette la tortue qui s'est sénateur Yuri la tortue t'es arrêté par la police Eh bien encore une autre fois jeune femme ça trouvé en bacode encore pour relation lié ensemble avec chef de gang Meyer qui c'est chef gang Kokorat sans race cap opéré dans la croix périsse dans grand Gonnaive yo accusel pour association malfaisante enlèvement séquestration contre rançon juge instruction lui même lui d'or qui fait arrestation ça, y lundi à peuple haïtien, mais il a pas de détails sur précisé c'est en bas Mesdames, mademoiselles et messieurs, dans la zone Kalalou, sa, oui, en calalou, à travers la sources dans direction départementale la zone de la zone de la zone de la en absence de preuves ensemble avec documents, a pas baille détails. Donc, Paulette en bas sous l'ordre juge, lui m'a, lui dort. Yo ignoré si que était évité devant juge là pour que l'été vienne détail Détails sous relation l'été gagné ensemble avec chef de gang cocorade sans race. Poukounya, si comme y'a, en dedans prison. Donc, sénateur Yuri Latortu n'est pas sécurité, Pas qu'on mais ça n'a pas empêché Omar qui a des relations ensemble avec gang. Ma rappelé au peuple ici, Bel Nana, ça va regarder là, tu es déjà en bas dans l'année 2022. Yo ta pris la gueule tout de suite avec diverses pressions politiques selon sous judiciaire. On est ici s'y séparer, sénateur. Quand Yuri Latortu va arrêter seul, nest pas Comment nous comprenons les yo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, toujours dans ça qui gagne avec ensemble avec dossier sécurité la police nationale fouke des malfrats mais c'est ça yo qui en pour connexion yo gagnent ensemble avec chef de gang belay qui se kempes eh bien youn tape à ville devant agent de CPJ yo et gagne youn là dan qui relève Robert Robert ça peuple c'est les mêmes qui va vendre gang zam soubelay pour plus de détails on nous suivent reportage ça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 toujours. des au aller Parce que chaque deux jours, chaque trois jours, toujours après les mal mal toucher, mal je visiter le téléphone sur les téléphone téléphone. Quand 2000 dollars. on va les James. Quand james ça? Quand Vous ben Dans le cas d'enquête de CPJ sur arrestation Jimmy Tech, information révélée que le lycée même actif gang billet Mais sous ça, l'évidence prouvé Jimmy a implication le trafic Pendant mm -hmm. que CPJ a approfondi l'enquête, Jimmy a dénoncé Pierre Roberto, d'après ça, il dit qui a contacté pour lui vendre pour Soit on va aller soit faut ah, la okay. il faut faut il faut il faut ou bizarre, ou c'est un petit par exemple, c'est mon zone, ma dans zone pour m'appeler les chefs. Ça n'a pas fait sens. Ah ne ne vais zone. ne vais pas tout. dans la ne pas dans zone. ne pas zone. pas je messieurs Jean-Louis il lui on demandé me te dire et Roberto Jean Bala t'est je à moi-même tu comme ça dès que suis oui c'est quatre et marche suis en bout mais tu te et Roberto comme ça pour qui sortir de dénoncer parce que je ce que je fais là on tout dit comme ça Pour toi il y a deux ou trois ans là seulement et qui prend c'est à sais pas. 15 avril passé, la police a arrêté Pierre Roberto, 35 ans, pour implication présumée, dans le trafic, d'armes et munitions et puis association La police découvre tout la de malfra dans le local Le Gouté nightclub club de Delma 32. Dans moment, plusieurs matériels illégaux à qui on somme l'agent, plus passer 4 millions de gouttes saisis. Malgré ça, Roberto Foué jete toute acquisition saillot. Je suis Jimmy Tech. mon suis Jimmy Tech. business que je fais ma Jimmy Tech, c'est que je suis en train de téléphone, un laptop, moins balle-vente. Ça a que je suis en train décoder, moins suis en train de décoder. Combien de temps est-ce que vous avez? Je suis en train de temps est-ce vous avez? Euh, Mgadi, dit son partenaire que les Ewol, qui été mis en contact en avec Marvel en décembre deuxième fois by Jimmy Tech marchandises mm -hmm. te qui était évalué à 5 000 dollars américains marchandises c'était deux MacBook Pro 2018 6 et iPhone 12 Pro La mm -hmm. première audition a été montrée, preuve moi on que ça ça me au courant de ça. Qui je Vous avez monté mon photo, au courant, une question, me dit au de ça. Ça a créé dans photo. Là, ça te que dans photo, dit pas me ça dit bailler. Examen me pas ça bailler examen au courant qui pas de ça. C'est Ça ça bizarre, ça bizarre Vraiment, c'est ça. Monsieur dit, ou elle est y ait pour qu'il y Il n'y pas d'avoir des Ou même il dit, non, on a une relation avec Monsieur dans le dossier de c'est le téléphone. Mais Monsieur, c'est quoi l'histoire Sa... Il y a une autre Non, il n'y a pas d'avoir des gens. Il n'y a pas d'avoir des gens qui ont des gens qui ont des gens. Il n'y a pas d'avoir des pendant une autre Pendant l'autre séance audition, Jimmy Feville, bah il l'autre version sur raison qui fait le dénoncer à Colite Lyon. Mes amis, mes amis <coughs> corps <coughs> sont mais il était de mon corps, tout. oui. il était de mon corps tout, il tout. tout. Elle est de tale, tale. Bon, je vais encore. Bon, je me mal Il mm -hmm. t en, t en, t en, de mon corps tout, oui. Il était de mon corps, mais il tout. Non, je ne vais gars. Il mon corps tout, oui. Il mon corps tout. Ou dit ça deux fois. tout à fait. Alors on du. Ça ça de fait monsieur. Et puis on quitte une série de petits bandits à série de gros autorités à rancé dans le pays nous Ah, la vie ça. Monsieur monsieur qui 5 feuilles là. La police a continué de travailler pour mettre en bas code tout individu qui est impliqué, de près ou de loin, dans des banditistes, si tout le monde a fait des gangs et des gangs pour continuer à faire des victimes dans la population. On appelle seulement les jour on appelle seulement les gens qui de à tous les côtés. Moi même, on m'apprends ça. Voilà, haïtien, païsien apprend, il apprend. On appelle seulement, kavoye l'an prison, yon appelle kase si, kase la. En tout cas, nous souhaite la police continue mener enquête sous dossier sa. moun qui merite en bakòd, mette yo en et sa qui merite libere, donc bayo liberté. yo. Pour pa pays Canada, a nous aussi aide pour la popopie popo, paysien, et bien nous même nous pral yo ti mango lit, lit. Nan moment, Haïti pa kavoye mango nan pays les états unis d'Amérique, à cause de insécurité. Et bien, peuple haïtien, ambassadeur Canada, Sébastien Carrière, publié sous compte Twitter, il fait qu'on est dans le pays d'Haïti pour exporter le vers Canada. Enfin, c'est quelque chose quand même. Mm -hmm. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, imaginez vous imaginez si dirigez dirigeants ont pris la tête parce que les <laughs> mangeons mango dans le pays d'Haïti. mangeons mango dans l'autre pays. Dans les Caraïbes, c'est deux différents. différentes. Haïti a un bon jambon. Attends, si le pays d'Haïti a baissé mango, ou t'es capable de dire, ministère agriculture, ministère environnement, au moins dans l'école, il y a une initiative qui prend. Chaque année, pour élever ou planter, plus passé 10 à 15 000 pieds mango. Nous avons fini un moment tellement de mango en dehors d'un pays. Et puis dans chaque département, nous mettions des usines camper. Et puis qu'on y a là, depuis ce pays dans l'amérique Américains là ont filé mango, on est au point bas du mango. Mango a bon nous café, mais non, ces gangs nous cassent mais.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 à l'effet de la poire, dans le grand no Jean-Charles, c'est pour plaisir, raison, peu pas ici. Raison, ça, c'est des humiliations. Comme étant donné, nous connaissons actuellement là, à Akaïe fait partie de territoire perdu, selon mini-justice, là. Ils ne pas aller dans territoire perdu. Yo nan grande, au cap pour pou yo al fêter. Tu comprends? Et qui kote tout parade, toute cérémonie à fait frère sœurs bien-aimés? Ça c'est plus humiliation, c'est dans Université Henri Christophe. Eh, yo pa drapeau à akayè. Parce que, il y a une sécurité dans la zone. Il n'y a pas de qui s'abandit au café, puisque son territoire perdu. Il n'y a pas le perdu dans le territoire. Et deuxièmement, frères et sœurs bien aimés C'est dans l'université Henri Christophe, toute cérémonie pour le dérouler. L'université, si c'est ce domaine qui, qui fait nous faire, qui fait nous faire. Quelle humiliation! Quelle déception. Qui sa un drapeau, vous di pou pour une nation, papa ici. Je ne sais pas si nous avons gardé une série de films. Si toutefois, ma drapeau a ta coupé en bon coup de canon, soldat ouais ça Il prêt pour l'agir, il à terre, pour courir, te, pou pour attraper drapeau, pour le arriver à terre. Parce que drapeau, en pays pas de droit à son malédiction liye liée pour le pays. Soldats, ça coure, il pas besoin qu'on si de couper quand on a tiré, ça pas garder. Les gens qui ont couvert pour venir prendre drapeau, pour ne pas quitter le Parce que ça, mauvais signe pour pays. Donc, Drapo drapeau qui se symbole peuple haïtien, hmm. nous ne sommes pas cafés à caillet. Parce que c'est une sécurité, territoire perdu. Mais nous prenons non, non. Non, notre côté, nous parlons le là, c'est pour nous construire nous construits, non? Son don a été fait, non? Je de dirigeant sans honte, pour ce dirigeant dans le pays d'Haïti. Comment voulez-vous que l'autre nation respecte nous? Et deuxième humiliation, papa ici, c'est là où vous avez gardé la vidéo ça. Hé, <rire> mm hé, -hmm. C'est la police, oui s'il vous plaît. <laughs> Sous moto la France. Yo. Pendant que vous de la pays d'Aïti oui, mais comment vous emilier vous? L'on ne responsabilité. pas responsabilité. Chaque policier ti moto yo, et boîte. aïe, ay, ay ay, papa ici, à la traka pour la vie, Est-ce que vous comprenez ça, Mabdoula? Ce n'est pas un côté nous Côté Kote fête pour fête la fête là. Nous gangsterisons et nous gangsterisons. Et puis nous avons pété courir de l'autre côté. En tout cas, nous non mobilisé parce que nous avons fini par appliquer dans tout le président qui sortit de la caisse. Et puis la machete chatcha, c'est côté de sécurité pour le bralvete. C'est là que nous avons décidé faire cérémonie tandis que nous n'avons pas mourir le page de la Monsieur Sayo marche ensemble avec une malédiction de c'est pour te cause des pitiés. Ce n'est pas étonnant, je ne suis venir là entendre un groupe de gang qui montait dans nord, problème. Parce que Monsieur Sayo, quand il passé Zeb, il pas Yon n'omba ka sot si nan nan rentre Port-au-Prince, pou yon rachè la li eli kon nou premier ministre si tenant touye president, li tenant parle avec assassin, li refuse al réponde question la justice, et bi kounya la, se la pou la lfete. Se la loi gen securité pou la fêter, c'est pour descendre descend fêter fete akaye. Pour quand si te moun ki mourir dans sous mat la, pour quand si te moun ki neye nan d'lo, l'eau, li pas chan mdi Why? Et puis, y a passé tchat -tcha, y a nan non pour y l'fete. Qui kote? Qui kote y a pralé fête s'il vous plaît? Non, université, pays vrais, a te fait nous donner de konstuy. Non, des fois de peuple haïtien, est-ce que Morgan gé pour vrai? Qui ça nous fait pour nous goncer de dirigeants qui s'en honte comme ça? Est-ce que c'est l'oreille qui calé ou est-ce que votre maman dans le pays d'Haïti c'est l'oreille qui grondait là-dedans qui mettait Timoun et puis il a poussé au sous la terre sou te. Parce que ne pays pas qu'a un chef démon comme ça Parce que franchement les gens ne dit ouais que dit jeune ça pas intéressant c'est gang pour triompher et puis la pourfile, kote security, a fourfilé côté ganti la sécurité c'est là pour aller mon ça depuis au pilon côté Yo tout vit dans ce ma avec boîte, ma di chou yo l'age, oui. sonjè m'de di nou sa moun nanon. Nan. Et papa isyè, rappelez ou. Mati s'en bloke, yo pa j'en m'fè wè, jounè jò di ya, me kanan bloke. Moun ap mouri, nan rentre nou peyi ya. Ki sa yo fè? Si nou continuons ou ap rentre nan vil provésyò, quand gen ti kal la paix et mis gang yo pral met yo pral marche là tout parce que yo pas gen volonté pour mettre sécurité en tout cas si nous pas préparer nous pour baï dirigent sans honte ça sa yo bois calé m'ba cacher dit nous c'est ca fait nous cap couler ensemble avec ma Je le jour d'aujourd'hui a nous pas gen pièce moun pour accuser dans malais pays d'haïti ces dirigent yo pour nous forcer prendre responsabilité on entend des messages ça c'est extrêmement important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 gang ap touyer yo même sympathie ou pa voye bay moun sa yo ki kouri kite la caille. c'est comme si rien n'était puis trois chem mouri nan pey à l'étranger ou gen ou au courant ou gen est-ce que m pral l'autre pays de ça est-ce que m pral l'autre pays qui responsable sécurité imaginez un peuple décider pour que li prend responsabilité pour tracer des exemples son série de bandits cap l.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 l'homme haïtien. Exactement. Est-ce que mon patrie, peuple haïtien, journée Jodia, a bon sens pour nous Est-ce qu'elle a bon sens pour nous La pas pa chime, bandi légal Brantet tête pays et ça yo choisi fait. Chaque nègre a défendre pas pa yo. Yo pa gont plan pour pays yo fini ensemble avec gang à gauche gang à droite ça pas garder tout autant gouvernement ça nous pas fouti si de sécurité parce que on te met ta gang pour manger un président gang yo toujours connait Ariel n'est pas sérieux c'est Se nous même qui forcé le prendre pour mon sérieux mais au pas sérieux vrai parce que on connait ça que on fait ensemble côté on te condamner ensemble j'ai on fait chèque mon ensemble pour être capable river là pour voir vite l'homme qui a un ou où ka retirel? a un jour où il ou a un jour où il y a un jour où il ou a un jour où il y a un jour pour il moun a pense jour jour où il a Ariel Henri il y a il un ou où a un jour a il jour il il y a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 médecins qui a manifesté, l'hôpital pas fonctionné, tandis que l'État a décaissé 200 millions gourdes pour faire carnaval et 700 pou jere avek on seri de dollars pour gérer gangs avec une série de artistes. Un jour passé qui t'a dit insécurité au pas à danser. Et a tête Est-ce que la santé c'est priorité dirigeant? Est-ce que la sécurité, l'éducation c'est priorité dirigeant? Comment dès qu'à comprendre pour nos pays toute la cinq journée pour professeurs à dire, abdios, pas touché ces grèves, t'as moun mon ka à l'école, bien que nous qu'on professeurs professeur, bah il pile des fois, y a touché l'argent et puis c'est dans le collège, à élève qui dans l'lycée a pas jamais capable jouer une professeur vraiment, y vicieux, reconnaître y vicieux. Mais si qui qui aura décidé mettre principe sur y a mettre principe, son pays déjà tout le monde en corruption. Pour chaque année, élève dans l'école de l'État, bon 3 mois, bon 4 mois, il a passé sans professeur, c'est manifestation casée brisée. Est-ce que l'éducation, c'est une priorité de la personne qui dans le pays d'Haïti La santé, la sécurité Est-ce que pour la personne qui pour que vous dans pays, pays c'est une priorité de pays d'Haïti <laughs> à la traque pour la Je -te. ne tellement à l'aise, puis a joué une intervention militaire, vous faites gang de bataille, vous avez nous, n'a quitter, nous passer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans à battre misère pour nous construire. Est-ce que ça vous est priorité? Les loisirs, les les loisirs ça ne figurent même pas mm -hmm. dans l'agenda de ce pouvoir. La croissance exponentielle d'une population totalement démunie, Mm. Laisse le pouvoir indifférent. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'enfants de rue, mais de populations vivant à ciel ouvert. Exactement. Et cela n'inquiète personne. Exactement. Dans le jour passé, si on a parlé de Timoun dans la rue. Mais je ne c'est presque tout Haïtien qui dans la rue. si soleil peut te courir. Les quoi des bouquets peut te courir. Les Santo qui te quitter la caille. Moune meilleur ap kouri. sous mat la mon kwa des bouquets ap kouri pe pa haïtien. Journée aujourd'hui on pas ka di ça se ti tout la ri. Mais c'est peuple haïtien qui nan la ri à cause bandi. L'exode massif des jeunes préparés, la crème du pays ne dérange personne. Exactement, c'est triste. Là gade comment nous même qui jeunes a courir quitter pays Travail, malgré capacité, faut arrêter si recevel ou passe l'en bas et pour aller boubou nou flanquer nan figou pepaïsien et, nan bi ou wa. et vini, se wa pour débarquer nabi oua. Et l'or vini, c'est pas seulement à bosta ou à bayon tiwagaye pour aller konon. Faut faire pou pour tout. Est-ce qu'on vous Juste pour yon ti job. J'en garçon à peine dirige ni ou, même j'en avec j'en femme pour ti job. N'a bat misé. Nous péter courir, nous, nous prenons humiliation de l'autre côté. Nous avons nous des capacités, des connaissances, mais nous ne pas arrêter dans le pays. Nous courir. Parce que immédiatement choisi de marcher honnête et éliminer. Qui est-ce qui fait ça? Les gens qui sont en tête, les gens qui sont Tous les dirigeants de ce pays, ceux qui ont les moyens, se sont fait dénationaliser. Et là, il dit. <laughs> et là, il <laughs> Amwei! Oh, oui, Seigneur, pitié oui, papa! Hmm. Dirigeant pays ou yo papa ici. L'on pense bien, mon nous moul gettange si nationalité américaine pa en bas. L'autre c'est se responsable, sécurité, président. L'après le amwey. Les États-Unis viennent chercher. Je ne suis pas haïtien. La guerre civile, oui. Mais c'est Américain, pas prêt dans le pénitentiel. Hmm. Dirigeant dénationalisé, peuple haïtien. Ou gonserie de monde qui n'en pas à kap dirigeant, pensez-vous ça ici. Imaginez-vous dans la diplomatie. Monsieur, vous a en peur, oui. Tandis que vous avez changé de nationalité longtemps sous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 Il possibilité pour acheter des ici, il pas besoin. pas Est-ce que vous comprenez, Nous choisissons choisi de fermer toute l'industrie pour acheter de l'autre côté pour nous consommer. Je ne pas dit que vous que nous nous dit Tant que nous que nous fait service que Oh, nation honte. Ou ge lèb si nou te bataille pou ou Ou ge lèb liye se soldat nou te bon l'indépendance L'indépendance de ouat. Bon te kon nou te bataille pou te baye aide de l'autre la joun l'indépendance Et pou pa kemè skamp figi ou Ha, ha, <laughs> ha, pou la ve kaite Se mèm chanpe pa isye Ou fin grand moun et pi ou rete kay yon ti ou bien yon qui ki getan, prenne responsabilité l. La travail, le gen foyel, le gen kay. Et bouche ta la wap pas de si fanyi ensemble avec la vie ou. Kou fre sa ou bien se adou kon ça. so de si de ensemble avec la vie ou. Ou manjè trou wap, ou yon de Wap gaspille, wap utilise tout à moun Kou yon rentre nan le sentiment. Oh, ou gèle le, si c'est moi même qui te kon poto, ou gèle le blie, c'est moi même qui te kon minou l'école, mon Dieu comme tout bagay. Oh, wap kriye, wap fè makak. Mais c'est pas menti, wap manje, manje moun vrai. Pren responsabilito, Ki te kouen kay moun yo, non wap fè sa. C'est eh, tempérament haïtien. Si vous voulez fâche, fâche. Le Simon d'Aïti qui abandonne encore à fond mon bain et au bon mm -hmm. est abandonné dans les oubliettes. Quand le senator ou il a dessus, qui t'après le fait l'ézine Simon, tant qu'il faut l'aï. À l'attrake à papa, ou il soute dans l'ézine Simon, il n'est pas bon, il n'y a pas dit, Bon, il fait quand même. Bon, maman il m'a dit l'audace, il n'a pas de l'audace. Il va pas qu'il y double-six mois, il suit pas rapide. Il est dans la sécurité au sanctionnel. Il a mené enquête contre la corruption. Bidi, bidi, il y a lancé ses prix, prix. Pri. Ma maman mal fait moi en 999. Il <tousse> est tout là. Et bien, il n'a pas demandé aide. Il n'a souffri. Nous Il a pas capable. Nous n'avons pas rien quête. Pour faire plaisir à cette bourgeoisie commerçante. Exactement. Où est passé Syrie d'Haïti mm -hmm. Ce sont les fers de l'étranger que nous achetons pliés en plus.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 Ceux qui ne peuvent pas partir, s'en aller, s'exiler, se regroupent en gang pour survivre en utilisant la peur comme moyen de subsistance. Et au lieu de résoudre ce problème, certaines autorités en ont fait leur cheval de bataille. Effectivement. misère dans le ghetto, souffrance dans le ghetto. Attends, l'on sénat débat dans le ghetto, monsieur. ou est possibilité? J'en jeune garçon ensemble avec jeune femme qui en dedans ghetto ça ou capable changer la vie. Au lieu soutenir au lieu que on mettait sans professionnel métier pour vous apprendre nous soutenir ou bataille pour voter loi qui en faveur monde ça pour retirer dans crasse et dans misère l'état permet que moun sa rejoigne kaye pou yo normalement retiré au niveau mettez au en travail mais peuple haïtien c'est yo yo bay examen c'est eux même yo, yo bay bal pour bataille l'autre là la pral pose candidatil pour sénateur pour député li paraît nous so, zone ils ont jeune garçon ou pas besoin belle tennis qui si comme ça sa, ensemble avec on zame se brasser toujours. L'autre semaine li débarquel pote plusieurs Galil. Peuple ici, veillez à voler sa yo. Et maklé ensemble avec ou. Ou même ki chef gang. Pas penser ou mourir mouri dans l'âge sénateur député. L'elle pote ça ou pas tout passer sous lit. Et bien c'est ou pral payer ça puis devant parce que l'elle pas ka supporter ou. Le ou embarrassel la psy résolution pour le intervention militaire donc on comprend nous prenons zame ou victime mais ça pa veut dire que m'apge passe pour qui pour m'a pas pou pou, dit population pour le flanc bois calé parce que l'au pren bran ou, ou font premier kidnapping ou font deuxième kidnapping ou à terroriser moun qui n'a même bloc ensemble avec ou, moun qui n'a même situation ensemble avec Moun kap kouri kite la kayo, se pas senate de pite te bo zam na. Se pas gros bourgeois te bo zam na. Se pas nou wap pou di, fok nou nous nou. Mais se moun ki te bo zam na, pou al korespon na samavel. Ou pa innocent Est-ce qu'on comprend pe pa Imaginons si tout chef yo te investi dans l'éducation, qui pays nou tap genye. Si chef yo te investi dans agriculture, qui pays nou tap genye. Si journée aujourd'hui à chaque quartier passé son groupe gang pas ici les clés que dirigeant New York, c'est dans insécurité yo investit. Bourgeoisie pays c'est dans insécurité l'investit. Aussi simple que ça. C'est aujourd'hui, je suis venu vous dire, vous qui êtes encore debout, sain et conscient, ne sombrez pas. Amen. Ne sombrez pas. Regardez autour de vous et comprenez, il y a un éveil de la conscience nationale qui se fait. Amen. Ouakale, peuple haïtien. Yes, ouakale, oui, parce que là, la conscience nationale qui a frappé le pays d'Aïtien. Donc, je vous dis, nous avons eu de le peuple haïtien. Tout le monde a mobilisé, a filé manche manchette, a sécurisé pour sécuriser la famille. Donc nous sommes bien contents parce que la population a commencé à comprendre que ce n'est pas pour protéger tout. pendant nous marcher sur pour nous éliminer parce que le plan yo nous yo gagné, c'est détruire nous. yo ne sommes pas bien contents pour permettre que les conditions de la vie nous améliorent. Parce que tant que nous avons détruit, c'est encore la pire pour yo toujours. Il y a un éveil de la conscience nationale qui se fait.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 Pays aïti la cité, Fait coquet Dans nous sort, nous sommes pour Dieu Nous prenons équipe chaque métro pour vous avouer Moi je vous de pas sous c'est ma bello Vous attendez Pays à pas tout bien maman pas non Vous attendez Gardez mon cher Vous attendez S politiciens Est-ce que tu entends là Et même tranquille ma profil fil fil y'a pas souci yo patron dil y'a fait dil dil dil y'a eu braque nous imbécil y'a tantôt potent à goût yo c'est coconut à qui gamero frère maxime Kapkoutem bienvenue dans haïti la république des coquins et c'est celle volailles au capretti alfredo antoine et Léon Charles. à <laughs> -tra la traca pour la vecaïté. Alfredo Antoine, papa Qui hmm. font tweet? Qui ça le dit? Depuis on est calivré président de la étranger, qui ça le papa fait encore? C'est à coup de pied pour yotemete ou de yotretre. Président Jovenel Moïse Terre Leo, ou di wap vini, ou pas j'en mette pie ou, jusqu'à ce que 23 mèse ne sacrifie sacrifié. Et Leon Challi même qui pral répondre de cette temps après. Honorable, ou pas ta la gel konsa. Je jamb la gel la pa bon. Hmm. Songe, c'est sous-donné militaires, aux policiers, à monter. C'est moins e dossiers sous. information avant ou rabbrar. À la tracaboulave, la tracaboulave, à la tracaboulave, à la tracaboulave, les gars ici, même corruption. Corruption, c'est six chromosomes parmi toutes. Père, comme nous sommes, nous papa, ici. Nous gagnons six chromosomes là d'ailleurs C'est corruption, oui. Là, sans nous. Dès kote gen six ici, Et puis, entre nous, nous avons ton scandale. Tout le monde a qu'on Nou inquiète. Nous ne pas mais j'ai un président à mourir, je vous Parce que bah, son président va carrer l'eau. Président l'eau. Où est-ce retour, retour, retour, retour, retour? tu Alors, tu es, tu es, tu vous tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, la vérité prend escalier mais la prive quand même oui. Ou kawou op file passer et puis route a censé a bloquer oui. Mais depuis parquet, tremble, man, de tremblement de terre vérité a prive quand même oui. En tout cas. Comme étant donné, Alfredo ensemble avec ancien déjà assemblé prend près même côté, yon vole même degré. Nous ga nous parler quand même, ayé, Jojo va faire nous parler. Un dossier n'a pas suivi. Mesdames, mademoiselles et messieurs, le mouvement Boacalea qui font poser la coupe de la presse, eh bien, le kidnapping re a recommencé à prémonter. Dans le délai, aujourd'hui, a citoyen. Dans la commune de bouquets pendant une semaine, gang 400 Marozo 8 chauffeurs de camionnettes. Mon monde de Kwaadebouke, on pas senti nous, même nous est-ce que nou à l'aise ensemble avec gang 400 marozo, kap terrorisé nou bien c'est trop yo trop pou nou, nou tellement remè yo. Pe pa gade, bo li. Bokale, bokale. Yes. Bo akale, bo Si bandi yo, ko anga vina take, si Moun de bouke, réveye ou pou si manche manchette prochaine naradala la Journée aujourd'hui il y a qui a frappé porte caille voisin mais de même c'est porte la caï ou l'a frappé La police ne comprend nous dans commune quoi de bouquet. des bouquets est-ce que nous fait partie des gangs ou tout population quoi des bouquets a dit qui ça a fait au moins, je ne comprends pas le jour passé. Je ne peux pas sortir la plaine parce que je connais des petits bruits de trois pieds. Je ne peux pas me réchauffer. Je ne peux pas me voler. Je ne peux pas Mais au moins, dossier Bandia, peuple quoi de bouquet, s'il vous plaît, réveillez-nous pour finir ensemble avec le dossier ça. le choix nous c'est gagner caca bandit papa si nous gêne malet nous déposer manchette nous et bien m'baka di nous bandi nou yo a passé monter et nous déjà ouais gouvernement campé en avec vous et vous fait tout ça vous capable pour yo faire bandi monte, yo monter puis yo reprendre confiance pour yo gêner puissance sou nous encore si nous pas marcher si nous pas continuer avancer Continuez, et eh bien, frappez, continuez à rentrer dans la base pour décide nous décider de C'est nous qui En tout cas, j'aime toujours un Haïti dictature, l'appel des Antilles. Haïti démocratie, la république des coquins. Seul volet au Caprete qui vivra verra qui moura kaka. vous merci parce qu'on tap suivi avec attention. Merci pour la fidélité ou ak pas sersou. ma kite ou parce que c'est lui même sel qui capable protéger ou ba ou la vie avec la santé. Bonjour, euh, bonsoir tout le monde. Nous sommes Foucault. Rendez-vous cassé demain matin, 6 heures pour journal. Tout haïtien connecté. Moi, bisous bisou. One love.